Un sauveur nous est né aujourd'hui oh oh un sauveur que c'est la troisième expérience que nous faisons, le troisième ou quatrième, je ne sais plus, hein, de messe de Noël, qui en même temps est une messe virtuelle. Alors, nous en avons avec Patrick Mouya, mais surtout Patrick, c'est tout son travail aussi que, et qui, que nous voyons à travers ce moment-là, et nous en avons une certaine fierté, car nous avons fait la première mondiale, Patrick, tu t'en souviens, dans des conditions étonnantes, puisque j'étais en Corse, que tu étais à Nice, c'est ça Oui. Et nous avons eh bien, fait cette messe ensemble. Et il y a eu une thèse de doctorat qui parle de cette messe, qui a oui. été faite à l'université de Louvain. Et puis, il y a dans un laboratoire de recherche sur les mondes virtuels, il n'y a, a, a pas longtemps, il y a eu une conférence, un colloque qui a été donné, et durant ce colloque, il y a eu une communication importante qui a été faite, où l'on parle de cette messe. Voilà. Donc ça nous laisse déjà une bonne expérience, beaucoup d'expérience, et l'occasion ben, de réfléchir à ce qu'est la messe aujourd'hui. Mais c'est la messe de Noël. Et dans cette messe de Noël, ce qui me paraît important, eh c'est de réfléchir à ce mystère, au fond, ce mystère, c'est celui de l'incarnation, pour les chrétiens, de l'incarnation. Un dieu se fait homme, il se fait chair, il rentre dans notre vie humaine, dans toutes ses composantes. Et il est étonnant et paradoxal et intéressant, je trouve, de célébrer ce jour de fête de l'incarnation dans un monde habituellement désincarné, compris en tous les cas comme désincarné qui est le monde virtuel. Pourtant, il s'agit bien toujours d'incarnation. Nous y avons... Plusieurs reprises, je réfléchis avec Patrick Mouya. Hein, Qu'est-ce que ça veut dire que de célébrer Noël, qui est une fête de l'incarnation, eh dans un monde virtuel oh Bien sûr, il y a le monde réel, mais il y a le monde virtuel, bien présent. Eh bien, ça nous a paru important parce que c'est quelque chose qu'aime bien rappeler Patrick Mouya virtuel ne veut pas dire non réel. D'ailleurs, les mondes virtuels, nous apercevons qu'ils sont bien réels quand, par exemple, ils deviennent malfaisants. Là, pour le coup, ils sont réels. Hein, tout ce qu'on est capable de faire avec du virtuel, lorsque ça rentre dans la vie réelle, alors là, ça nous touche et on s'aperçoit que ça a de la réalité, ça a de la consistance. Voilà. Et donc, on ne parlera pas de monde virtuel, mais plutôt de réalité augmentée. Car c'est une réalité qui est à l'œuvre. C'est une réalité sous la modalité virtuelle, mais il s'agit bien de réalité. Et il est bon que l'Église puisse rejoindre toutes les réalités. L'originalité de Second Life, d'ailleurs je salue tous ceux qui sont présents en ce moment dans cette chapelle de Patrick Moya sur l'île Moya, qui sont des habitués des mondes virtuels et avec, qui sont ici présents avec leurs avatars. Et bien cette, ce moment, voyez, c'est un moment pour l'Église d'être présente dans ces mondes-là. Alors le caractéristique que je disais du monde Second Life, c'est d'être à la fois une forme, dans sa forme, qui a, la forme est celle d'une sorte de jeu vidéo et en même temps de réseau social. C'est donc à la fois un lieu de divertissement, de création et en même temps un lieu de rencontre. Euh, Patrick Moya ici présent pourrait le dire que le monde de Second Life a été pour lui l'occasion de beaucoup de rencontres et de réaliser dans le monde réel tout ce qui avait été inauguré, mis en genèse, avec Second Life, et qui continue, et dans le monde relais et dans Second Life. Donc c'est bien un monde tout à fait réel, avec des personnes bien réelles, qui sont là présentes. Certes, à travers un avatar, je n'ai pas la personne, euh, euh, voilà, je n'ai pas, pas la présence, mais pourtant, c'est déjà l'occasion d'une rencontre, l'occasion d'un dialogue, et surtout que, vous voyez, lorsqu'on fait une messe à la radio, ou une messe, à la télévision, ils n'avons pas la possibilité de répondre, n'avons pas la possibilité de dialoguer, n'avons pas la possibilité d'échanger. Là, les personnes sont rentrées dans l'église, certains m'ont salué par chat au moins dès le début, il y en a avec qui on a pu parler pour dire bonjour. Donc il y a un échange déjà par la parole, ce que n'a ni la radio ni la télévision. C'est le sens du réseau social, c'est-à-dire à la fois la parole, l'image, en même temps les, les échanges d'informations en ce moment, je sais qu'il y a des avatars qui consultent, en même temps qu'ils ont l'image de Second Life, consultent Internet pour voir qui est ce le cas, que fait-il à Nice, il y a mon site Internet, etc. Euh, certains vont beaucoup, eux, bien sûr, d'autres connaissent Patrick Moya, mais il y a eu d'autres expériences qui ont été faites. Ils vont regarder sur Youtube les différentes vidéos qui existent de nos expériences précédentes. Donc vous voyez, c'est vraiment une réalité augmentée, qui a à la fois beaucoup de puissance pour de bonnes choses, et en même temps, nous le savons pour des choses qui sont eh bien, moins, euh, moins glorieuses, en tout cas, même parfois extrêmement malfaisantes. Donc, eh c'est un monde où l'Église aussi doit être présente. J'ai été euh, en quelque sorte nommé aumônier des métavers, c est, c est, c est, voilà, aumônier des mondes virtuels. Donc, je n'y suis pas beaucoup présent, mais il faudrait penser à une petite aumônerie des mondes virtuels, car aussi on peut accueillir dans grand live, il y a non seulement l'expérience artistique comme celle de Patrick Mouya, qui souvent double ses expositions réelles dans le monde Second Life. La chapelle de Clance, ici présente, est une chapelle réelle. Nous étions ensemble, Patrick, je ai même fait un baptême une fois. Et voilà, donc elle existe bien dans l'arrière-pays niçois, comme la nouvelle chapelle Saint-Sébastien, qui existe pas loin d'ici. D'ailleurs, pour ceux qui sont dans le monde virtuel, la chapelle Saint-Sébastien est juste en contrebas, si vous voulez aller la visiter. Mais pour nous, elle est du côté du Masse. Nous l'avons inaugurée et bénie ensemble, Patrick, il n'y a pas très longtemps. Voilà, donc euh, c'est ces mondes qu'il faut rejoindre, car aujourd'hui, eh nous vivons comme ça, on, on souvent on reproche aux personnes d'avoir toujours le, le nez dans leur téléphone portable, alors qu'en fait, tout simplement, ben, notre vie est en train de changer, et les écrans, tous ces mondes-là, finissent par faire partie de notre vie. Et parfois même à notre insu, voilà pourquoi il est bon, à la fois d'y vivre, de bien connaître ces mondes, et en même temps d'y avoir du discernement il n'y a pas longtemps, je regardais tout le travail qui est fait virtuel, notamment en Belgique d'ailleurs, Parlions de la Belgique euh, sur les, vous savez, tous ces studios virtuels qu'on voit maintenant, ça fait plus de 10 ans que ça existe, hein, mais vous avez une manière de créer des espaces virtuels avec des choses qui se passent réellement des personnages, des présentateurs qu'on voit à la télévision nous, nous y vivons complètement même aujourd'hui un film documentaire animalier par exemple, est plein d'effets spéciaux il y a du virtuel à l'intérieur même de ce, de ce documentaire où on corrige, où on ajoute des choses voyez, des éléments, pour faire joli pour faire beau, ce n'est pas pour tromper mais simplement ça fait partie de notre vie nous sommes envahis au fond d'images virtuelles et parfois même à notre insu sans nous en rendre compte, donc il est bon non seulement d'y être présent, mais de mieux les connaître, et en même temps, bien sûr, pour l'Église, d'y être présente. Parce que si l'Église catholique, les chrétiens en général, eh bien, son pensent l'incarnation, elle doit être pensée dans toutes les dimensions. Ce n'est pas l'incarnation d'hier, ce n'est pas celle de demain, c'est celle d'aujourd'hui. Alors je suis très heureux d'être là et de célébrer Noël, à la fois avec les avatars présents et avec vous-même ici présents. C'est une messe de Noël pour les artistes, je suis au aumônier des artistes, il n'y a pas très longtemps délégué épiscopal à la culture. Et donc c'est une fierté pour moi de pouvoir célébrer cette messe sur l'île Moya et dans la galerie de Franck Michel, puisque nous avons aussi un parcours ensemble dans l'aumônerie des artistes depuis pas mal d'années maintenant Franck. Voilà. Et donc c'est aussi un très très grand bonheur que d'être au cœur d'une vraie galerie à Nice, avec tous les artistes qui sont là représentés, dont Patrick Moya, mais bien d'autres, comme je vois François Nazica, qui est très présent, Bessé, voilà, et, et d'autres. Donc c'est vraiment un, un, un lieu, voilà, vivant, avec de l'art vivant, des créateurs, et c'est aussi important de parler. à nos défunts, nous les évoquerons durant la messe, tous ceux que nous portons de notre cœur, et en, partie, en particulier aussi pour les, ceux qui sont présents avec leurs avatars. Et donc, euh, c'est une façon aussi de penser à tous ceux qui ont vécu dans ces mondes-là et qui, euh, et puis à un moment disparaissent. Je sais que Patrick, nous avons des artistes comme ça qui à un moment nous savons qu'ils qu sont décédés, qu'ils sont, qu ils ont quitté ce monde. Euh, voilà. Parfois, certains restent avec leurs avatars, continuent de vivre à leur manière. Euh, mais euh, c'est aussi rappeler eh bien que notre réalité de vivant, c'est aussi notre réalité mortelle et que lorsqu'une relation à un moment de notre vie est coupée, eh bien nous avons à cœur de penser durant les moments les plus festifs et les plus heureux de ceux qui sont partis. Cela n'enlève rien à la fête ni à la joie, bien au contraire, une vraie fête et une vraie joie, ce n'est pas, encore une fois, des fêtes virtuelles seulement, irréelles, mais bien des fêtes réelles avec tout ce que nous sommes. Il y a une très belle tradition dans les pays nordiques, vous savez d'où nous est venu le fait de faire des buffets. L'idée simplement, c'est qu'on pense qu'au moment où on fait la fête, et qu'on qu met les choses sur la table vous voyez que chacun peut se servir un peu comme il veut et cette tradition est très belle parce que dans cette tradition ancienne eh bien, les défunts se mêlent aux vivants, sans même qu'on se rende compte qu'ils sont là de façon à ce que dans le mouvement de la fête eh bien, on se rappelle qu'ils sont là aussi présents parmi nous voilà. donc je trouve que cela est très beau de... les échanges deviendront semblables à ton fils en qui notre nature est unie à la tienne lui qui règne pour les siècles des siècles Amen, Amen. Le Seigneur soit avec vous et, avec vous. et Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est, est, juste et bon. Est, bon. Il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint Dieu éternel et tout-puissant, car la révélation de ta gloire s'est éclairée pour nous d'une lumière nouvelle. » Dans le mystère du Verbe incarné, maintenant nous connaissons en lui Dieu qui s'est rendu visible à nos yeux et nous sommes entraînés par lui à aimer ce qui demeure invisible. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints nous proclamons « Saint, Saint, Saint, le, le Seigneur, Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la Seigneur, terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des, des cieux, béni soit celui qui vient au nom du, du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. »